Bonsoir, Madame et Monsieur Barga. Qu'est-ce que tu viens faire ici Dis la vérité. Hé, hey, nous n'avons pas de temps pour écouter ce que tu as à dire. Si tu veux résoudre tes problèmes avec Bill, va le faire ailleurs. Ah oui. Et si c'est ton enfant que tu es venu voir, il est chez son père. Donc tu peux nous libérer Mon enfant n'est pas celui de Bill, mais celui de Barga. Quoi? Tu m'as très bien comprise, le géniteur de mon enfant c'est Barga, ton mari.